Bonjour, donc parlons un petit peu de ce livre Un corps à construire qui vient de sortir aux éditions RS sous titre Tonus, Posture, Spatialité et Temporalité C'est donc un livre qui propose des pistes de travail hein, beaucoup de pratiques, beaucoup de cliniques aussi étayé sur des références théoriques que j'ai essayé d'expliciter de rendre le plus digeste possible et qui reviennent sans cesse sur cette question, comment engager un dialogue corporel structurant Alors pourquoi structurant Parce qu'un corps, ça se construit, parce que la pathologie, la clinique, nous démontre sans cesse qu'il y a beaucoup de patients qui ont des corps qui ne sont pas construits ou qui sont détruits. On le voit aussi dans le domaine du mouvement, du sport, des activités expressives. Alors c'est quoi construire le corps justement personnellement, je viens de la danse, et avant ça, du sport, et c'est un travail de longue haleine. On dit qu'il faut 10 ans pour faire un danseur. En sport, c'est pareil, en tout cas en sport du haut niveau. Et ça sous-entend qu'il faut mettre en place des structures. Alors, c'est quoi ces structures Par exemple, au niveau de la tonicité, il faut savoir ajuster les tensions, les moduler. La tonicité, c'est toute une histoire, c'est celle de la relation, parce que par le jeu le jeu de notre tonicité, de notre tonus, disons, on vit, on manifeste des émotions, des affects, et c'est aussi toute l'histoire de la verticalisation, hein, comment on en est arrivé à tenir debout. Ça prend quand même au moins un an. Et ça, ça nous amène à la notion de posture. Comment je me tiens, quelle forme corporelle j'adopte, hein, par ces formes-là, hein, par ces différentes formes que, que, que mon corps peut... Assumé, ben je me présente, je me dévoile, je me détourne, je me focalise. Il suffit de voir des débutants dans une activité corporelle, ou de se balader en psychiatrie pour s'apercevoir à quel point tonicité et posture sont des processus. Il hein, y a des gens qui ne savent pas se tenir, qui s'effondrent quand on leur parle, qui se rigidifient dans la relation. Hein, C'est-à-dire que plus rien ne rentre, ou au contraire, ils ne filtrent plus rien. Il y a une espèce d'envahissement et de contagion émotionnelle donc des structures toniques et posturales. Les structures, c'est aussi au niveau du temps et de l'espace. Alors attention, on parle plutôt de spatialité et de temporalité, parce qu'il y a bien sûr le temps et l'espace objectifs, mesurables, mais il y a aussi, peut-être surtout, le temps et l'espace qu'on produit, qu'on investit, qui porte notre expressivité, qui trame nos relations. Hein, pour l'espace, par exemple, c'est comment je m'installe Comment est-ce que je définis l'espace que j'occupe C'est la notion que les danseurs connaissent bien de kinésphère. Comment je m'oriente Et là, on peut pointer les structures de l'espace, que sont par exemple les niveaux, hein, haut, moyen, bas, et les plans, les, les trois plans de l'espace. Ça, ce n'est pas une abstraction. Hein. On est construit comme ça, et par ça, il suffit de regarder comment notre oreille interne est construite. Cette histoire d'espace, c'est aussi comment je différencie le dedans et le dehors. En psychiatrie, on voit bien que c'est une grande question, parfois très angoissante et très envahissante pour certains patients. Donc c'est en intégrant ces structures, tonicité, posture, d'espace, de temps, que je peux jouer ma partition. En l'occurrence, pour l'espace, ma partition spatiale. Par exemple, définir mes propres directions, mes trajets, jouer avec ma kinésphère, la partager, la protéger, etc. Alors pour le temps, c'est un petit peu différent. Au-delà du temps chronique, c'est-à-dire le temps des horloges, des horaires, hein, mais il y a le temps subjectif, ma partition personnelle du temps. C'est comment je démarre quelque chose, une interaction, une phrase, un mouvement, un déplacement, etc. Comment j'accélère, je ralentis, je suspends, comment je suis dans l'urgence, ou au contraire, j'étire, je prends mon temps. Hein. Que Ça, les musiciens, les, les danseurs connaissent bien cette subjectivité du temps qui est un aspect essentiel de la qualité expressive artistique. En fait, le temps, si, si je poursuis un petit peu, ça pose une première question essentielle, c'est comment être là, dans le présent, pleinement là, mais attention, c'est un présent qui vient de quelque part et qui va aussi quelque part, donc un présent dynamique pas une stagnation dans un instant suspendu, comme on le voit par exemple dans certaines amnésies ou certaines pathologies neurologiques. Alors le temps conjugué à la tonicité, aussi à l'espace, ça ouvre aussi la question du rythme, la pulsation, la trame de base, tous les jeux de surprise qu'on y a introduits. Donc j'ai abordé ces quatre grands registres, la tonicité, posture, espace, temps, en essayant de dégager pour chacun comment ça se construit, en quoi ce sont des aspects essentiels de la corporealité, comment ça se présente quand ça n'est pas instauré, et ça c'est la clinique, et comment on peut travailler ça. Et là je me réfère à différentes approches, le geste, donc au passage des activités physiques et sportives, mais aussi plus particulièrement ce que les techniques qu'on appelle somatiques nous apprennent. Il s'agit des approches du corps sensible, qu'on appelait avant techniques de conscience du corps, mais le terme somatique est plus adéquat. C'est par exemple le Tony, le, la méthode Feldenkrais, le Body Mind Centering, la, la technique de Matthias Alexander, etc. Et enfin, je me réfère aussi beaucoup aux approches dites énergétiques, particulièrement le Tai Chi Chuan, le Qi Gong, parce que j'ai eu beaucoup à fréquenter ces milieux. Du côté de la clinique, je me réfère beaucoup à la psychométricité. Alors depuis bientôt 30 ans, je travaille souvent avec des psychomotriciennes qui m'ont beaucoup appris. Et je dois dire que leur conception d'un corps comme processus qui se construit en relation, en interaction, me semble la plus pertinente. Enfin, en tant que danseur et soignant, hein, parce que je suis aussi médecin, ben c'est évidemment la danse-thérapie qui m'intéresse et qui m'inspire. Alors donc, dans ce livre, beaucoup d'exemples pratiques, d'allusions à des situations concrètes, pas mal de photos aussi. Le tout est par des références théoriques. Hein, j'ai été universitaire, on ne se refait pas, et donc je puise dans les matières que j'ai approchées ou enseignées à la fac. Physiologie, psychophysiologie, psychologie, anthropologie, biologie, anatomie fonctionnelle, entre autres. Tout ça, ça fait un livre qui cherche des liens entre théorie, pratique et clinique, hein, et qui fait suite d'ailleurs aux deux précédents. Il y avait eu en 2006 hein, la danse dans le processus thérapeutique chez RS, et un peu plus tard, en 2012, jalons pour une pratique psychocorporelle. Le premier parlait davantage de danse, de danse-thérapie, de travail groupal, le second parlait de la fondation du corps. Alors ceci dit, euh, c'est comme les albums de Tintin, hein, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre, hein, mais peut-être que c'est pas à partir de 7 ans qu'il faut s'y mettre, un peu plus tard. Ce, ce livre, donc « Un corps à construire », conduit à questionner aussi un point très important, c'est celui des représentations du corps. Les notions de schéma corporel, d'image du corps, bon, bien sûr elles restent pertinentes hein, dans leur champ respectif mais elles ne rendent pas compte de la richesse du vécu quand on se penche sur les pratiques expressives, et encore moins quand on parle de pratiques somatiques ou énergétiques. Et ça, ça me conduit à parler d'intégration psychoportorelle. Alors, c'est une proposition hein, qui d'ailleurs se résume dans un schéma assez, assez complexe peut-être, mais qui est bien explicité, c'est le dernier chapitre du livre, euh, donc il s'agit d'intégrer les représentations qu'on a, qu'on construit de son propre corps. Mais si on se rappelle que le corps c'est toujours un corps au milieu des autres, hein, que c'est un corps en interaction, que ces interactions elles se jouent justement par la tonicité, par la posture, par le geste, avec toutes ses qualités, ses nuances, que ça se déroule donc dans une spatialité et une temporalité particulière, ben, il faut mettre en relation ces représentations avec les phénomènes corporels somatiques, hein, c'est toute l'alchimie biologique, avec les émotions, et avec leurs manifestations corporelles. Et là, on voit bien que les concepts classiques d'image du corps ou de schéma corporel ne donnent qu'une vision très partielle, j'ai donc essayé d'élargir. Enfin, j'ai demandé à quatre psychomotriciennes, qui sont aussi des amies de parler de leur clinique. C'est d'une part Laurence Auguste, avec qui... Euh, on a coécrit hein, le chapitre sur la marche. Ce sont aussi Céline Munoz, Lise Molina, Françoise Giromini qui présentent chacune un cas clinique et qui nous parlent très concrètement de leur travail. Et Françoise, qui est bien connue dans le monde de la psychomotricité, a très gentiment accepté d'écrire aussi une préface. Enfin, ce livre se termine sur une expérience très particulière de transe que j'ai vécue il y a quelques années, où j'ai vraiment compris à quel point le corps, le temps l'espace sont intégrés lié. Un livre donc que j'espère concret, qu accessible, qui n'est pas forcément à lire d'ailleurs dans l'ordre où je l'ai écrit, et si certains lecteurs souhaitent échanger avec moi, ben ils trouveront facilement mes coordonnées sur le site irpecor, irpecor.com. Le livre est en librairie, on le trouve aussi sur internet, hein, sans passer nécessairement par Amazon, il y a d'autres circuits, ou chez l'éditeur directement, ou bien sûr sur le site Irpecor. Euh, D'ailleurs, j'ai mis sur le site hein, le plan, l'introduction et quelques extraits.